Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 19 décembre 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Il y a des changements importants, il y a deux planètes qui changent de signe de énormes. Le soleil, l'astre solaire qui va quitter le Sagittaire pour rentrer en Capricorne en cours de semaine, mais également, beaucoup plus rare, il y a Jupiter, la planète de la chance qui va quitter là où il était en Poissons également en cours de semaine pour rentrer en Bélier. Donc ça révolutionne carrément le ciel, ce sont deux énormes morceaux, c'est ce qu'on va regarder ensemble à présent. Donc, qu'est-ce qui se passe L'astre solaire, celui qui nous éclaire de ses lumineux rayons, il est un peu en ce moment en hiver, c'est moins flagrant chez nous en tout cas, ici, mais en tout cas il est là, persistant, il nous éclaire de manière extrêmement positive la lumière. De l'astre solaire, c'est la conscience, la lucidité, l'énergie vitale, l'approche globale des situations, il est dans le signe du Sagittaire, signe ô oh, combien optimiste s'il en est, il y est jusqu'au mercredi 21, hein, mercredi 21 et quittera euh, le Sagittaire pour entrer dans le signe du Capricorne donc ce mercredi 21, 21h49 en temps sidéral, ici en métropole en plus on, on rajoute une heure tout simplement, donc ça fait quoi ça fait euh, près de 23h tout simplement pour simplifier donc mercredi 23h tac, le soleil change de secteur, quitte le Sagittaire pour rentrer en Capricorne, mais jusqu'à mercredi, jusqu'à mercredi, ceux qui bénéficient encore de cette séquence ô combien positive d'énergie, on l'a vu, stimulante, encourageante, euh, cette force de vie, eh bien ce sont mes signes de feu et pas que. Qui sont les gagnants jusqu'à mercredi 23h, en gros enfin, Les gagnants, c'est une vue de l'esprit, bien évidemment. Ceux qui bénéficient de cette euh, énergie positive. Et bien, jusqu'à mercredi 23h, encore une fois, ce sont mes béliers, mes lions, mes sagittaires, dont c'est l'anniversaire, un joyeux anniversaire, mes troisième décans sagittaires, et puis également ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval, à savoir qui est en amont de mes sagittaires à 60 degrés, ce sont mes balances, et qui en est en aval de mes Sagittaires, sont mes versos. Voilà. Vous cinq, profitez-en jusqu'à mercredi. L'astre solaire, vous êtes dans ces petits papiers. Il vous est particulièrement favorable pour prendre des initiatives, clarifier ce qui doit l'être, mettre en lumière ce qui nécessite de, de, de clarifier pour faire avancer tout ce qui vous tient à cœur. La période s'y prête, elle est heureuse, jusqu'à mercredi 23h. C'est dit, c'est répété, bis repetita. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a également un autre énorme morceau qui va changer de signe. C'est Jupiter. Jupiter, on le sait, c'est la planète de l'optimisme, de la chance, de, de celui qui nous permet de voir la vie du bon côté, celui qui met la goutte d'huile dans les rouages, celui qui optimise les situations, celui qui, qui nous rend plus heureux parce qu'on voit le bon avant tout. Autant Saturne, il nous plombe, il ralentit, il fait douter, etc. Autant Jupiter, c'est l'inverse, c'est l'antithèse. Ils sont complémentaires, Jupiter et Saturne. Jupiter, c'est l'expansion. Saturne, on retourne à les mécaniques diverses, on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, en ce moment, c'est Jupiter qui m'intéresse parce qu'il retourne en Bélier. Il y était passé quelques mois euh, en cours d'année 2022. Il était retourné en Poisson, là où il est très heureux, naturellement. Il a des affinités avec ce signe et il revient en Bélier jusqu'au 16 mai 2023. Donc, entre ce mardi 20 décembre, mardi 20 décembre, attention, donc, on va faire dans l'ordre, on va faire dans l'ordre, je me retrouve, jusqu'à mardi 15h30, jusqu'à mardi 20 décembre 15h30, Jupiter est encore en poisson, donc, jusqu'à mardi 15h30, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes signes d'eau, hein, parce qu'il est en poisson, il est en signe d'eau, donc il protège les signes d'eau, mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval, à savoir mes capricornes et mes taureaux. Encore une fois, profitez-en jusqu'à mardi 15h30. Jupiter vous veut du bien, il vous protège, c'est le moment de clôturer tout ce qui doit l'être, c'est le moment de, de clarifier, de mettre au carré, de, de, de, de, de lancer les dernières initiatives positives, de, de, de terminer toutes les dynamiques qui sont en cours, Voilà, hein, il vous veut un bien fou, et ça jusqu'à mardi on l'a vu 15h30. Ensuite, à partir de mardi 15h30, Jupiter entre en bélier, et là, ça change carrément la donne parce que Jupiter, il est beaucoup plus lent que le Soleil. Donc son influence est persistante. Son influence est plus pérenne, plus durable, plus forte en fait. Plus une planète reste longtemps, plus son influence est importante. C'est logique. Regardez la Lune, elle reste quelques heures. Hein, Les pleines Lunes, on le voit. Ça nous agace tous un peu pendant quelques heures. Allez, une demi-journée parfois, une journée presque. Hein, parfois c'est en amont. Hein. Et puis après, ça, ça s'en va très rapidement. En revanche, Jupiter, vu qu'il euh, met des, des semaines, des semaines, des semaines, pour avancer avec des pas très lents, très lents, très lents, son influence est plus marquée. Pour qui Donc à partir de ce mardi 15h30 jusqu'au 16 mai 2023, c'est une énorme période, Jupiter en bélier va donner de l'énergie extrêmement stimulante, optimiste, positive, dynamisante. Pour qui Pour tous ceux qui ont des éléments dans les signes suivants. Alors attention, notez-le bien parce que ça peut être multifactoriel. Tous ceux qui ont des éléments planétaires en bélier, en lion, en sagittaire, et également par le jeu des sextiles, en gémeaux, la bonne blague, et en verso. Voilà. Vous cinq, c'est à vous de me caler tout ce que vous souhaitez faire évoluer de manière à bénéficier de cette influence ô combien porteuse, stimulante, qui met l'huile dans les rouages, qui permet d'arrondir, de, de trouver des solutions, de voir le bon côté... De de, de tenter, de faire preuve d'initiative. Hein. Jupiter en Bélier, il est très actif, en fait. Donc, pour vous cinq, quel que soit l'élément que vous avez dans un de ces cinq signes-là, hein, que ça soit, je les refais, notez bien, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, Verseau, et puis Gémeaux. Vous cinq, que ça soit un ascendant, ça va mettre en lumière l'image que vous projetez de vous, la façon dont les autres vous voient. Si c'est de la condition solaire, le soleil de l'horoscope, qui est le gros morceau, on connaît tous son signe solaire, c'est le signe de l'horoscope, hein, ça... Augmente la vitalité. Si c'est la Lune, c'est au niveau des ressentis au quotidien où l'influence se fait de façon plus bénéfique. Hein, on est plus confiance en soi, plus détendu, plus chaleureux dans la vie de tous les jours. Hyper important. Si ça, si vous avez Mercure en Bélier ou dans un de ces cinq éléments dont j'ai parlé, eh bien la communication va être globalement plus fluide et encore une fois optimisante. Hein, on fait le lien. Mercure la com, Jupiter j'optimise. Si c'est Vénus, haha, formidable sur le plan affectif. Si c'est Mars, ben on retrousse les manches, hein, on a la pêche. Si c'est Jupiter. Ben ben, c'est peut-être pas mal pour les signatures, pour les sous, pour des choses un peu, un peu d'expansion. Si c'est Saturne, ça désinhibe, c'est pas mal, et ainsi de suite. On ne va pas faire les lentes, mais l'idée, c'est que c'est un apport extrêmement positif pour ceux qui ont des éléments, des planètes, hein, dans les cinq signes dont j'ai parlé. C'est important. Je m'attarde un peu sur Jupiter, parce qu'il est lent, on va le garder jusqu'en mai, donc il faut le surveiller attentivement, celui-là. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai toujours des planètes en signe de terre qui sont mes planètes en signe de terre, j'ai là, ce début de semaine et pendant toute la semaine, Mercure, la communication, et Vénus, l'amour, qui sont tous les deux dans le signe du Capricorne, ils vont y rester quelques temps encore, et Mercure, la fluidité communicative en Capricorne, gagne en analyse, en finesse d'analyse. Après, il faut bien avoir en tête, mes Capricornes, que si Mercure vous gâte, et si Vénus en même temps vous gâte, Profitons de cette double influence Mercure la com, Vénus l'affecte, pour faire passer des messages en y mettant la rondeur vénusienne, parce qu'on pénétrera mieux l'oreille des interlocuteurs si on y glisse un tout petit peu d'huile que si on y va en force, quand on est fatigué, qu'on rentre et qu'on a un truc à dire et qu'on le sort en vrac, comme ça, ça fait des dégâts terribles. Donc, quand vous prenez le temps de vous poser, de mettre le, le léger arrondi qui va bien, vos messages doivent être reçus mais fort et clairs. Et cette double combinaison, Mercure la com, Vénus la fèque, la rondeur, la douceur, le charme, ce duo qui se présente là au milieu du Capricorne, il est tout bon pour qui il est bon pour mes Capricornes, bien sûr, ce sont des planètes heureuses. Il est également bon pour mes Taureaux, signe de Terre, un autre signe de Terre. Il est également bon pour mes Vierges, pareil, hein, tous les élémentaires sont protégés. Et lorsque les planètes sont en Capricorne, elles veulent également du bien à qui À mes Poissons hein, et à mes Scorpions. Vous cinq, haha. En matière de communication et en matière d'affection, on ne peut pas espérer mieux que des beaux aspects de Mercure et de Vénus. Ce qui est le cas en ce moment est vraiment toute la semaine, et très certainement au-delà, on verra ça la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai également toujours les lentes, hein, toujours Saturne, 21 degrés du verso, donc il est en troisième décan du verso, euh, notre bon Saturne. Il a des affinités naturelles avec ce signe. On sait, Saturne, la rigueur, le temps, le contrôle, l'analyse froide, la visibilité sur le long terme. Il est heureux naturellement dans des signes comme le, le, le capricorne, il est heureux en verso, comme c'est le cas actuellement. Il a aussi une sorte d'exaltation dans le signe de la balance, la pondération de la balance. Donc c'est des signes où il est heureux. Et bien évidemment, lorsqu'il est dans des signes en face, c'est pas terrible. Ceci étant dit, il apporte sagesse, sagesse, recul et prudence pour mes Verseaux pour mes balances, pour mes gémeaux, pour mes sagittaires et pour mes béliers. Bélier, vous êtes gâté, hein Jupiter sur la tête, Sagittaire aussi, Jupiter en, en, en trigone, et puis Saturne, le temps, qui permet de synchroniser la poussée optimisante du développement, de l'expansion, avec l'adhésion du long terme de Saturne, qui calme les ardeurs pour ne pas se disperser dans tous les coins. Le duo, je l'aime beaucoup. C'est dit. Voilà un peu pour la toile de fond. Bon, Neptune, toujours 23 des poissons, mais signe d'eau très intuitif. Pluton, toujours en Capricorne, bon, j'ai appris à le gérer jusqu'au 23 mars 2023. Mais il n'est pas si nocif, Pluton. On en fait des gorges chaudes, mais moi, je l'aime beaucoup, Pluton. J'ai appris à le gérer, à le domestiquer. Pourquoi Imaginons quelle est l'influence de Pluton lorsqu'il passe quelque part. Imaginons que c'est une sorte de tourbillon de tempête hein, avec du vent, de la pluie, c'est ça, ça Pluton en fait. Il, ah, il arrive là en puissance. Si il passe sur une maison dont les fondations sont solides, une fois qu'il est passé, bah, la maison c'est comme si elle avait reçu un coup de, de, de nettoyage, elle est toute belle, toute propre, hein, toute neuve, voilà, toute belle. A l'inverse, s'il passe sur un terrain comme une maison, je reprends la même métaphore, sur laquelle les piliers ne sont pas consolidés, il y a des prises au vent, il y a des fuites, il y a des trous, le truc n'est pas solide, et Pluton, il m'embarque tout, et il transforme tout, et il bazarde tout pour reconstruire derrière. Voilà en clair l'influence de Pluton, donc retenez que s'il passe sur un terrain structuré, solide, cohérent, fiable, il ne fait pas de dégâts, et au contraire, il exalte la passion de vivre. Il exalte la passion de vivre, j'aime bien l'expression. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Je vais terminer par les planètes en Capricorne. On m'a fait une petite demande, j'avais fait le mois dernier des planètes en Sagittaire. Vu que là, le Soleil arrive en Capricorne, Mercure Vénus y est, et puis Pluton y est encore, c'est les quatre. Ça me donne l'occasion de parler de ce que peuvent avoir comme influence dans un thème natal les planètes en Capricorne. On va les faire dans le détail. Lorsque c'est l'estre solaire, on le sait, la conscience Capricorne travaille, rigueur, sérieux, hiver, économie, Vu à long terme, voilà les valeurs du Capricorne. Fiabilité, endurance, voilà. Alors quand c'est l'astre solaire, ça donne des profils structurellement, qui, lorsque c'est l'ascendant, ça donne une image un peu, un peu défensive. Hein. On aura euh, subi ou bénéficié des injonctions conscientes de l'éducation de façon un peu rigure, rigoureuse, un peu, un peu structurelle, ce qui fait qu'on a du mal à se laisser aller spontanément, ce qui peut donner une image relativement distante hein, sur le plan relationnel et humain lors du premier contact. Lorsque c'est l'astre solaire, ça donne mes ambitieux, bosser qui prennent des responsabilités. Hein. Lorsque c'est la lune, ah, ça a compliqué la lune en Capricorne. Hein. Le, le frein des émotions, le ressenti d'être toujours à distance de ce qu'on aime même si on les adore, une difficulté à exprimer son affect, une retenue structurelle, et, mais en revanche une lucidité assez redoutable, assez étonnante sur un tas de choses de la vie. Mais, mais mais on souffre souvent avec la Lune en Capricorne d'une retenue des émotions une difficulté à lâcher prise à lâcher prise sur le plan relationnel lâcher prise sur le plan relationnel, un jour il faudra que je vous fasse un truc là-dessus, les Lunes en Capricorne c'est un petit peu votre faiblesse, sinon quand c'est Mercure, Mercure j'ai une affinité moi naturelle avec Mercure en Capricorne parce qu'il a la capacité de faire preuve d'une synthèse d'aller droit au but, d'aller à l'essentiel sans se laisser polluer, perturber par des informations disparates, il reste dans son cœur de Possible. chaque mot est précis, il n'y a rien à retirer, il n'y a rien à rajouter, c'est d'une clarté limpide, et les Mercure Capricorne adorent les gens qui sont simples et carrés, tout simplement, dès que ça part dans tous les sens, ça les exaspère, ça m'amuse toujours de les voir fonctionner. Vénus en Capricorne, modèle de fiabilité, d'honnêteté, d'engagement, une fois qu'on est engagé Vénus Capricorne, elle tient la distance, elle respecte ses engagements, parfois elle en souffre, elle fait passer les autres avant soi, le sens du devoir est très marqué sur le plan affectif. Lorsque c'est Mars, ah une de mes positions préférées lorsqu'on a la chance de naître avec un Mars en Capricorne, je l'appelle le Mars des Marathoniens, hein, parce qu'il est très heureux dans ce signe, et il gagne en, en fiabilité, à canaliser l'effort au mieux, à être au maximum de l'efficacité, et surtout l'effort qui dure, qui, qui se prolonge, qui persiste, qui permet d'arriver à destination avec le minimum d'usure, de dégâts, d'effets de, de, collatéraux. il est extrêmement efficace dans l'action, dans l'effort, dans le travail, dans la rigueur. Lorsque jupiter, bon, il a un peu ralenti la première partie de vie pour prendre de l'expansion, mais en général, passé de la quarantaine, il euh, prend une forte dimension de réalisation sur le plan pratique. Lorsque c'est Saturne, eh bien, on se bonifie comme le bon vin. On est sage dès le départ, le mécanisme de sagesse qui parfois peut être inhibant au départ lorsqu'on est jeune, se révèle être un terrain de secondarité, de profondeur de pensée et de sagesse, tout simplement, et de bonne évolution. On fait des bêtises, mais on ne fait jamais deux fois la même avec un beau Saturne. Lorsque c'est Uranus, ben là c'est du transgénérationnel, donc c'est des planètes qui marquent toute une génération. Uranus en Capricorne, ben c'est le, le novateur dans des schémas structurés, donc il faut trouver sa part de créativité dans les mécaniques de donc ça peut être des phases de transformation. Lorsque c'est Neptune, c'est un peu un contre-emploi, Neptune, l'intuition, le feeling, le rêve, l'imagination, l'idéalisme, dans ce signe éminemment, pragmatique, pratique et lucide, et lorsque c'est Pluton, comme c'est le cas actuellement, hein, Pluton l'a vu, on suit son courbe au niveau sociétal, après il faut le marier avec des planètes individuelles, mais si on le prend de point de vue unique en quelque sorte, on a vu qu'il est rentré en Capricorne en 2008, on peut l'associer à un certain nombre de bouleversements qu'on a vécu sur le plan économique et structurel, voilà, et puis on sait que le 23 mars 23, donc dans très, très bientôt il va passer en verso, et personne ne sait ce qui nous attend avec ce, ce, cette dynamique de rentrée de, de, de Pluton qui fait son tour en 250 ans en Verseau, mais nous aurons l'occasion d'en reparler et de creuser la question parce que c'est vraiment un sujet passionnant, Pluton. Voilà, je voulais vous faire ce petit coucou, euh, ce petit horoscope, je vous prépare plein de trucs encore une fois. Euh, on va être là déjà le 19 décembre, bientôt les fêtes. Bon, le prochain horoscope, ça sera en plein pendant les fêtes. Je vous souhaite des bonnes fêtes. Hein. Et puis, merci pour vos abonnements. Hein. Je suis très sensible à ça. À vos likes aussi, bien évidemment. Hein. À vos gentils commentaires. Comme ça, ça, ça, ça me fait du bien. Et puis, ça, on, on, on partage ensemble ces bonnes énergies. Je, je, chacun ses faiblesses, la mienne, je suis sensible à ça. C'est tout simple. Voilà. Merci encore, à bientôt.